Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la ponctuation. Savez-vous qu'elle peut sauver des vies Eh oui, regardez cette phrase. Elle a sans doute été prononcée par un ogre ou un monstre terrifiant. Et pourtant, grâce à la magie de la ponctuation, on peut sauver la vie de ces malheureux enfants. Il suffit pour cela d'ajouter une simple virgule. Cette seconde phrase est plutôt prononcée par des parents qui appellent leur progéniture à table. La ponctuation est nécessaire pour comprendre le sens des phrases. Comparons les deux phrases suivantes. Les mots sont exactement les mêmes, mais la ponctuation diffère. Dans le premier cas, c'est Paul l'imbécile. Dans le second, c'est Pierre. La ponctuation est nécessaire pour comprendre les énoncés. Il faut donc veiller à utiliser les signes de ponctuation les plus courants. D'abord une majuscule en début de phrase après une ponctuation forte et à l'initiale des noms propres. Et un point pour terminer une phrase déclarative. La virgule marque une légère pause dans la phrase, permet d'encadrer la personne qui s'exprime ou encore la personne à qui l'on s'adresse. Le point d'interrogation sert à terminer une phrase interrogative. Le point d'exclamation montre un sentiment vif, ici la surprise, ou un ordre. Les deux points permettent de donner une explication, entre deux propositions, ou bien annonce qu'un personnage va parler avant des guillemets, ou encore, permettent d'annoncer une énumération, comme on le voit dans la dernière phrase. Attention, après les deux points, on ne met jamais de majuscule, on utilise une minuscule. Les tirés servent notamment pour indiquer le changement d'interlocuteur dans un dialogue. Le point-virgule permet d'indiquer une pause plus importante que la virgule, mais moins que le point. Les points de suspension servent à laisser la phrase en suspens pour marquer, par exemple, l'hésitation. Dans ce cas, si la phrase se poursuit, on ne met pas de majuscule après. Les points de suspension peuvent aussi remplacer etc. pour indiquer qu'une énumération est incomplète. Attention à ne pas ajouter, etc. On écrit soit l'un, soit l'autre. On trouve aussi des points de suspension dans un dialogue pour indiquer que l'on coupe la parole à quelqu'un. Les guillemets servent à encadrer les paroles exactes prononcées par un personnage. Les parenthèses servent à donner une information accessoire moins importante que le reste. Mais on ne doit pas l'utiliser lorsque l'on s'est trompé. Dans ce cas, on utilise un effaceur, du blanco ou on raye son erreur proprement à l'aide d'une règle. Voilà, cette capsule est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre l'importance de la ponctuation et son usage élémentaire. A bientôt